Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors excusez-moi pour la casquette mais j'ai le soleil en plein sur moi. Ici à Tenerife, il fait très beau aujourd'hui, il est presque 5 heures, vous voyez le soleil donne encore fort ici dans le nord de Tenerife. Alors dans cette vidéo je voudrais vous parler de la troisième partie de ma formation au scalping donc qui est disponible depuis quelques jours. J'ai déjà beaucoup de mes étudiants qui avaient acquis la version 1 et 2 qui se sont inscrits pour obtenir la troisième version et j'ai d'excellents retours. Donc, si vous cherchez une méthode de scalping efficace, eh bien je pense que mes formations au scalping, donc 1, 2, 3, qui sont regroupées dans un pack à un prix tout à fait abordable, vous conviendront, seront vraiment ce que vous cherchez. Et euh, je fais toujours des efforts pour permettre à un maximum de personnes d'acquérir mes formations, donc il y a possibilité de les payer en plusieurs fois et vous recevez tout dès le premier paiement, donc quelques minutes après vous êtes inscrit. Donc si vous cherchez une méthode de trading efficace, si vous avez déjà essayé différentes méthodes, et eh bien je vous invite quand même à essayer le scalping et vous pouvez essayer différentes versions, différentes formations au scalping. Je pense que euh, ma formation est quand même bonne et même très bonne. En tout cas d'après les retours euh, que j'ai de mes étudiants, je pense que je n'ai pas à rougir de cette euh, formation. C'est le fruit de 10 ans de travail, euh, 10 ans de recherche, 10 ans de trading. Donc euh, ce n'est pas quelque chose euh, que j'ai inventé comme ça immédiatement. Euh, C'est vraiment euh, après des recherches, des années de recherche, en, en achetant des formations qui parfois coûtaient très très cher, des milliers d'euros, et qui ne... bon, j'en n'en avais pas pour mon argent. Euh, certes, il euh, y a des gens qui s'enrichissent avec ce type de formation, mais en général ce sont les vendeurs et pas euh, les, les étudiants qui essayent d'appliquer ces méthodes. Donc moi je prends un chemin différent, c'est-à-dire que j'essaye toujours de donner un maximum au prix le plus raisonnable pour que vous puissiez avoir vraiment une méthode de trading efficace et que vous gagnez de l'argent en faisant du trading. Donc le scalping c'est une suite logique de toutes les méthodes que j'ai pu essayer. J'ai essayé du swing trading, j'ai essayé du day trading et finalement je me suis rendu compte que les, les traders qui gagnaient de l'argent faisaient essentiellement du scalping, donc du trading à très court terme. Il suffit de regarder les marchés, vous voyez très bien qu'un marché ne va jamais euh, monter d'un seul coup, il va monter puis descendre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les traders qui ont des gros moyens qui font réellement bouger le marché eh bien eux coupent très rapidement leur position pour prendre les bénéfices. Donc il est tout à fait logique de suivre l'exemple de ces traders et de faire vous aussi du trading à très court terme. Alors dans ma version 3 au scalping donc c'est la suite de l'A1 et 2 euh, que j'ai déjà euh, commercialisé il y a euh, plusieurs années donc cette année c'est la version 3 qui est une suite de la 1 et 2 donc il faut avoir suivi la 1 et 2 donc vous pouvez acheter le pack complet, vous avez un lien ici au-dessus et en dessous de la vidéo et ça regroupe, ça regroupe vraiment une étude des indicateurs que j'utilise et euh, une méthode bien spécifique également dans cette euh, troisième version de ma méthode au scalping et là on passe sur une autre plateforme puisque dans la version 1 et 2 j'étais sur MT4 et là on passe sur ProRealTime et sur les indices et particulièrement sur le DAX car le DAX est un indice très volatile donc très rapide qui vous permettra en tradant en tick d'avoir beaucoup d'opportunités et avec ma méthode vous verrez qu'on ne prend pas de gros risques et qu'on a une probabilité de réussite très importante. Donc je vous encourage à essayer d'abord la, la version scalping que vous voulez, donc vous pouvez acheter si vous trouvez des, des versions de scalping sur internet, vous pouvez essayer, mais je pense que j'ai fait le tour complet de ce qu'on pouvait faire en scalping et qu'avec ma méthode vous aurez très rapidement des bons résultats. Donc toutes mes explications sont en vidéo, dans la troisième partie vous me voyez trader en live, donc sur ProRealTime et j'explique exactement pourquoi je prends une position à tel moment et pourquoi je la coupe à tel moment. Donc Je pense qu'on peut difficilement faire mieux et euh, vous pourrez appliquer exactement la même chose avec les informations que je vous donne dans ces vidéos, vous arriverez à trouver le meilleur moment pour rentrer sur un trade et vous verrez parfois ça ne dure que quelques secondes ou parfois ça dure quelques minutes mais il y a toujours des raisons pour lesquelles on rentre dans une position et on coupe une position. Donc, vous pouvez, euh, si vous tradez en scalping, vous pouvez euh, trader pendant 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, vous pouvez passer votre journée à, à trader si vous voulez. Il y a toujours des mouvements, que ce soit sur le forex, que ce soit sur les indices européens, comme euh, le DAX ou en fin de journée, plus sur les indices américains. Toute la journée, vous avez de quoi euh, faire et toujours en utilisant ma méthode qui s'applique Absolument à tous les marchés. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. Je vous rappelle que si vous cherchez une méthode de scalping efficace et pas très chère, vous avez un lien ici au-dessus vers mes formations également sous la vidéo et vous pouvez sans problème payer en plusieurs fois si vous n'avez pas les moyens et je pense qu'avec cette méthode là vous aurez vraiment les éléments qui vous permettront de gagner en trading. Voilà, Je vous dis à très bientôt, euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait parce que je n'ai pas fini avec le trading et je pourrai encore vous donner des informations très intéressantes dans les prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.